Je peux te raconter une colo. Ah bah ouais, vas-y. <rire> mais peut-être tu as déjà lu. Il y a, dans les, les cahiers du PV, il y, a, il y a un article sur une colo. Puis, je ne sais pas si tu vois cet non, article. Je me rappelle que... Ça s'appelle Le Bête. Une comment j'avais appelé ça Une colo animée par les enfants. Et euh, le premier jour de la colo, quand les enfants arrivent, euh, il y a des panneaux à vendre partout dans toutes les salles de la colo les enfants descendent du car. Et là, euh, ils apprennent qu'il y a Monsieur Gros Escroc qui a vendu la colo, enfin qu'il l'a mis, en, qu mis en vente en petits bouts, au plus offrant. Alors euh, on est bien embêtés et on ne sait pas bien quoi faire. Et euh, à leur arrivée aussi, ils ont une somme d'argent euh, individuelle et euh, on leur dit que voilà, nous c'est ça les ressources qu'on a. Euh,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 à quoi sert ce qu'on produit Est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux Parce que les enfants, ils auraient d'autres idées, je pense, de ce qu'on pourrait fabriquer dans les usines. C'est bon, un peu court comme ça. Mais... Ouais. Et pour le côté politique, euh, donc il y avait l'élection du maire tous les lundis matins, euh, donc il faisait campagne aussi, euh, avec des arguments